Bonjour les enfants Comment allez-vous Est-ce que vous allez bien Alors aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire. Oui, c'est l'âne. Mais l'âne est paresseux. L'âne paresseux. L'âne paresseux. Allons-y. Je vais vous raconter cette histoire. Détendez-vous. Écoutez bien. Essayez de comprendre et amusez-vous Série Histoire de la gazelle Shahrazad. L'âne paresseux Le renard rouge se sentit seul au sein de la forêt Tous les animaux Décidèrent de ne plus lui parler Car il ne manifestait aucune tristesse Pour la gazelle rime. Le renard Le renard les regardait et se disait Avec rancœur D'ici deux jours mon ami, le roi de la forêt, forte, vous attaquera pour conquérir votre forêt. Je suis sûr qu'il me désignera ministre. Et là, je me vengerai de vous tous.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 au soir, Rime dit à l'épouse du lion, l'âne paresseux s'était habitué au repos. Il n'effectuait aucun travail et se contentait de veiller tard jusqu'au matin avec les membres de la forêt. Quant à la forêt forte, au soir, Rime dit à l'épouse du lion,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 en indiquant les habitants de la forêt qui étaient sur leur chemin à la recherche de la nourriture. Chaque animal de la forêt travaille en journée et fournit beaucoup d'efforts pour trouver à manger. Et le soir, il s'amuse comme récompense à son travail. Toi, toi, par contre, tu ne travailles pas. Pour quelle raison nous allons te récompenser? Pour quelle raison nous allons te récompenser? Pour quelle raison? Chaque animal de la forêt forte travaille en journée et fournit beaucoup d'efforts pour trouver à manger. Et le soir, il s'amuse comme récompense à son travail. Mais toi, toi le paresseux, toi, par contre, tu ne travailles pas. Pour quelles raisons nous allons te récompenser L'âne se fâcha du discours de sa mère, la laisse, et s'en alla dormir sous l'ombre d'un arbre. Et là, elle entendit un pigeon dire à un autre. Cette forêt se fatigue en journée pendant que la forêt des prédateurs dort. Cette forêt se fatigue en journée pendant que la forêt des prédateurs dort. Enchanté de ce qu'il avait entendu, l'âne décida de partir à la forêt des prédateurs. Lorsque l'âne quittait la forêt Sa maman le vit de loin Pendant qu'elle cherchait à manger Elle sourit et dit aux autres Mon fils m'a écouté elle est sortie chercher lui-même à manger. Mon fils m'a écouté. Il est sortie chercher lui-même à manger. Le chameau lui dit, il doit aussi, il doit aussi apprendre comment se protéger. Il n'est pas facile de chercher à manger et rentrer avec. Surtout s'il rencontre un âne qui veut profiter de ce qu'il a pu trouver comme nourriture.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 La mère dit euh, au chameau, mon fils est fort. Il est fort. Seulement, il n'a jamais rencontré de problème. Je suis sûr. Je suis sûr qu'il s'en sortira si jamais quelqu'un le dérange. Je suis sûr. Mon fils est fort. Mon petit anon est fort. Seulement, il n'a jamais rencontré de problème. Je suis sûr, moi, qu'il s'en sortira si jamais quelqu'un le dérangerait. En début, en début, d'après-midi, l'âne arriva à la forêt des prédateurs, où tout le monde dormait. Il s'endormit, alors très loin, afin que personne ne l'attaque, en pensant qu'elle était animée. À la tombée de la nuit, L'âne se réveilla. Il réalisa que les animaux forts étaient en train de dévorer ceux qui étaient faibles. Tellement ils avaient faim. Il s'éloigna très vite en compagnie d'un autre âne à qui il demanda la raison de cette barbarie. Il lui répondit. Les animaux de cette forêt se sont habitués à la paresse. Ils ne vont jamais chercher à manger pour se reposer après. Et lorsqu'ils en font la nuit, le plus fort dévore le plus faible. Les animaux de cette forêt se sont habitués à la paresse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 L'âne regretta de ne pas avoir écouté sa mère et d'avoir quitté la forêt. Sur son chemin, il croisa un loup affamé, sortant de la forêt des prédateurs. Lorsque celui-ci essayait de lui faire du mal, l'âne lui donna un coup de pied tellement fort que le loup tomba par terre raide mort. L'âne décida de prendre le loup pour l'offrir aux animaux de sa forêt et se met à le tirer. tirer. Lorsqu'il s'approcha de sa forêt, elle rencontra sa maman en compagnie de plusieurs animaux, en train de le chercher et attendre son retour. Ils attendaient qu'il revienne pour veiller et s'amuser. Sa maman était très contente de le voir. Il se réjouit de la chasse précieuse qu'il a ramenée. Il dit alors au chameau Il a affronté le danger et a réussi. Il a affronté le danger et a réussi. Avant le début de la soirée, l'âne dit aux habitants de la forêt. Nous vivons dans un grand bonheur, nous travaillons tous, on s'entraide et on s'amuse. Par contre, euh, dans d'autres endroits, celui qui ne travaille pas et tombe dans la paresse devient la proie de ceux qui sont plus forts que lui. Ici, si nous vivons dans un grand bonheur, nous travaillons tous, on s'entraide et en Par contre, dans d'autres endroits, celui qui ne travaille pas et tombe dans la paresse devient la proie de ceux qui sont plus forts que lui. La maman rit et dit, « Aujourd'hui, mon fils est devenu fort, actif et sage. » La femme du roi de la forêt dit en souriant, « Quelle belle histoire !» La gazelle rime, répondit, « Mais... Il n'est pas plus belle que l'histoire. La ruse du loup, l'épouse du roi de la forêt, dit, « Et quelle est cette histoire ?» Rime répondit, « Le soleil s'est levé. Je ne pourrai te la, te la raconter que le soir. » L'épouse du lion, la lionne, se rit et dit, « Je ne vois D'inconvénients, nous attendrons le soir.